Ils parlent tous comme des animaux De toutes les chattes, ça parle mal 2018, je sais pas ce qu'il te faut Mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il marche mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les côtes Une fille qui l'ouvre, ce serait normal Balance ton quoi, Même si tu parles de ma défi Je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera, balance ton poids. Donc laisse-moi te chanter, t'allais te faire en. Un... Moi je passerai par la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi mot pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai que rien pour toi, le plus beau des poèmes. Donc laisse-moi te chanter. T'allais te faire en Moi je serais poli pour la télé, mais va te faire en Balance quoi Balance ton quoi ah ah ah. Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera y a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'appuies Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter, t'allais te faire. Un hmm. Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Quoi. Balance ton bois, un jour peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses, balance ton bois. Même si tu parles ma défi, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton bois, un jour peut-être ça changera. Balance ton bois.